Mais il y a un truc qui est bloqué et bah, vous n'arrivez pas à vous débloquer tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se libérer d'un blocage. Donc déjà, la toute première chose, c'est de penser qu'on est des êtres humains. n'est pas des faire humains, pas des avoirs humains, des... mais des êtres humains. Et qu'à l'Académie de l'Haute Performance, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qui on devient. Et derrière qui on devient, c'est quoi C'est des êtres humains plus complets. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce monde de dualité dans lequel je suis, je suis, je suis ici pour évoluer. Et ici, pour reconnaître que j'ai tous les traits de caractère et à chaque fois que je vais avoir un blocage, c'est souvent une occasion pour moi d'apprendre à aimer accepter un trait de caractère chez moi que je n'ai pas reconnu jusqu'ici. Par exemple, avec une athlète, une sportive de haut niveau, elle, elle avait un blocage où elle sentait que des fois, son entraînement devait s'ajuster, ne devait pas rentrer dans le moule, mais devait être différent. Donc c'est quand même quelqu'un qui a été plusieurs fois championne. Et derrière, du coup, elle a l'expérience euh, qui fait qu'elle se connaît et donc elle peut décider ce qui est juste ou pas pour elle. Et donc, quand je lui ai demandé Ok, c'est quoi le trait de caractère que tu juges le plus aujourd'hui chez les autres Elle m'a répondu Les passes droits. Et donc, il se passait quoi C'est que vu qu'elle condamnait ça, euh, les passes droits chez les autres, eh bien elle, elle, se, elle ne s'autorisait pas à prendre elle-même des passes droits par rapport à son niveau, par rapport à son expérience, de dire Bah non, moi aujourd'hui, je sens que je peux m'entraîner aujourd'hui différemment. Et simplement en faisant la dépolarisation euh, sur l'autre qu'elle percevait avec euh, les passes droits, eh bien elle, elle s'est autorisée à dire bah « non, stop, en fait, aujourd'hui... Euh, » Alors, elle ne l'a pas dit comme ça, mais en tout cas, elle a mis un stop sur « à partir de maintenant, je suive mon système de priorité qui est intrinsèque, me connecter à ma mission et de dire bah, « écoute, là, je vois que euh, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais euh, maintenant, je sens que je peux aussi m'entraîner différemment à certaines phases et euh, tu, tu verras que c'est comme ça que j'ai mieux performé. » Et bingo, ça a marché puisque derrière, elle a mieux performé. Donc la première chose, c'est déjà se dire que l'important n'est pas ce que je suis, mais qui je deviens, qui est un être humain de plus en plus complet. Et regardez bien, à chaque fois, vous empêchez de faire quelque chose. C'est parce que vous dites ah mais non, je ne peux pas être comme ça. C'est mal de faire ça. Ensuite, le deuxième point qui peut faire que vous avez un blocage, c'est quelque chose dont le passé que vous ruminez, c'est à dire que vous dites ah ouais mais ça, c'est arrivé dans le passé. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc, en faisant ça, vous allez être en révolution et non en évolution. Rappelez-vous, en tant qu'être humain, on est ici sur Terre pour évoluer. Et soit on évolue et tout se passe bien, on passe de challenge inspirant à challenge inspirant. Soit euh, on arrête d'évoluer et donc on est en révolution et on va attirer à nous les mêmes types de personnes, situations, circonstances en boucle. Et regardez bien, si vous avez perçu votre papa euh, égoïste euh, ou votre maman égoïste ou méchant euh, ou un frère ou sœur méchant, Regardez bien, dans votre vie, il y a de fortes probabilités que vous avez attiré euh, des gens qui aient le même trait de caractère euh, ensuite. Donc, ça, c'est important parce que tant que vous n'avez pas appris à aimer accepter ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, euh, la vie va vous renvoyer en permanence le même type d'événement, juste tant que vous soyez capable de passer au niveau supérieur. Donc, il y a l'exemple d'un athlète que je prends euh, souvent parce que pour moi, c'était le cas d'école de l'Académie de haute performance avec l'important n'est pas ce que je et mais qui je deviens, qui lui avait quelque chose qui lui était arrivé dans le passé. Et tant qu'il n'a pas résolu ça et qu'il ne connaît pas, qu'il ne connectait pas cause égale effet, c'est-à-dire en quoi le fait d'avoir vécu ça dans le passé m'amène à vivre mon rêve aujourd'hui, eh bien il ne pouvait pas réaliser son rêve. L'effet de la sophrologie, l'effet de l'hypnose, l'effet de la méditation à pleine conscience... Il avait fait de la programmation neurolinguistique, mais rien n'avait résolu son blocage. Et quand il a vu mon profil, il a vu que j'avais à peu près le même que lui, donc à être en finale de championnat d'Europe ou du monde et toujours à deuxième. On a travaillé ensemble et 45 jours plus tard, il faisait champion du monde. Donc en récupérant un trait de caractère qu'il avait condamné dans le passé, en connectant cause et effet, il a pu se libérer. Et ensuite, le troisième point, c'est que parfois aussi, on va se minimiser tant qu'on va admirer des gens on va se dire ah bah lui il a ça de plus que moi on ne va pas reconnaître nous sous quelle forme nous avons le même trait de caractère et donc dès qu'on dit je dois être différent il faut que je sois différent c'est qu'on est en train de se minimiser et on est en train de dire ça par rapport à quelqu'un que l'on met sur un piédestal donc l'exemple pour étayer ce propos est une athlète que j'ai accompagné pour les jeux olympiques et elle à chaque fois qu'elle voyait ces sportifs là arriver elle disait ah, « mais moi, je dois être, il faut que je sois plus déterminée. Elle n'arrivait pas à les battre. Et finalement, quand on a vu que la détermination que les autres exprimaient à travers leurs yeux, elle l'exprimait aussi à travers son système de valeur, c'est-à-dire à sa manière, et quand elle avait eu ça, elle s'est dit « Ah, oh, mais moi aussi, en fait, je peux être comme ça. » Et donc, elle s'est autorisée à passer au niveau supérieur et euh, in fine, elle les a battus. Donc, juste en, en se libérant et en voyant que bah, ce qu'elle admirait chez les autres, elle l'avait aussi. Donc, pour résumer cette vidéo, en première étape, eh bien, regardez les traits de caractère que vous condamnez chez les autres et allez les récupérer. Deux, allez voir tout ce que vous n'avez pas appris à aimer et accepter dans le passé, sinon ça va continuer de vous euh, ruiner la vie.